Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vais vous parler de Glouton Mignon qui nous a été euh, envoyé par Lucky Duck Game et donc euh, avec le logo euh, Lucky Duck Kid puisque là c'est un jeu à partir de 6 ans. C'est parti Alors, dans ce glouton mignon, l'objectif du jeu, déjà, c'est un jeu qui se joue avec des cartes, vous voyez, avec des QR codes qui sont, qui sont derrière, et puis qui regroupent des petits logos de toutes les couleurs. Voilà, c'est super sympa. Et puis, vous allez devoir également télécharger une application, voilà, que voici, hein, qui est disponible sur le store, qui est disponible à la fois pour pour Apple et pour Android, bien entendu. D'ailleurs, avec une musique plutôt sympa. C'est trop Ça trop... commence bien alors, euh, l'objectif euh, du jeu est euh, quand même plutôt simple, vous allez avoir en fait plusieurs niveaux à découvrir. Vous avez euh, le grenier de papy, ensuite vous allez partir dans la forêt, et ensuite la casse et le musée, donc en fait c'est différents chapitres. Euh, plus vous débloquez les chapitres, plus vous allez rajouter euh, des cartes dans votre deck et vous allez démultiplier vos possibilités d'offres. Et donc le jeu est assez simple, euh, ce qu'il faut faire c'est nourrir en fait euh, des petits monstres qui se présentent à vous. Et en fait, euh, ces petits monstres-là, euh, ils ont une couleur de pelage bien définie. Et avec les cartes que vous avez euh, en main, il faut que la couleur s'en rapproche le plus. Donc là, par exemple, j'ai une chaussette rose dans la main. Euh, si euh, la bestiole a euh, une, une fourrure de couleur rose, il faut absolument que je joue cette carte-là. Parce que ben, c'est la bonne couleur et c'est celle qui euh, s'associe au mieux. Euh, L'objectif du jeu, c'est que vous jouez à plusieurs. Et qu'il faire attention parce que les couleurs se mélangent. Donc, si moi, je mets du rose et puis que quelqu'un euh, va mettre derrière euh, du bleu ultra foncé et que, en l'occurrence, la bestiole euh, est rose, eh bien, euh, forcément, ça va un petit peu euh, détacher euh, l'histoire et on va beaucoup moins euh, matcher au niveau euh, de la couleur. Regardez cet exemple, c'est plutôt sympa. Voilà, Donc, tu vois, là, on a un glouton. Et il va falloir lui mettre à manger des cartes. On doit lui en donner chacun une pour que ça corresponde à sa couleur. Alors il a quelle couleur, Alors, fait il est un peu gris moi je dirais Donc il faut qu'on trouve une carte Qui s'approche de la couleur grise Est-ce que tu as ça toi Ça Ah ben, vas-y Alors tu la télécommande Tu la mets comme ça regarde Tu prends la carte Tu la mets juste au dessus Hop ça y est il l'a mangé Ça ça va dans la défausse Et moi maintenant je dois essayer de faire une couleur grise Avec ce que tu as donné donc, je vais mettre. Euh, je vais lui mettre un petit arrosoir, tu vois. Un peu vert, mais je pense que ça va contrebalancer le truc. Alors, on va voir notre résultat. Attention. Ça, ça va dans le défausse. Alors là, il va nous dire à quel degré on s'est rapproché. Ouais 85 pas mal et hop, maintenant on retire chacun une carte, on reprend chacun une carte, et maintenant on essaye de faire du violet. Voilà, donc vous l'avez compris, euh, l'idée du jeu en fait c'est que chacun pose en fait euh, une couleur de la s'approchant le plus possible de l'animal, et puis on a le droit à un merveilleux euh, ro qui fait beaucoup rire euh, les enfants. Euh, bon, en même temps, c'est l'objectif. Euh, et donc, euh, plus vous vous approchez de la couleur, plus vous matchez, plus vous matchez, plus vous remportez des étoiles. Et puis, à la fin, eh ben, ces étoiles se décomptent et ça vous valide ou pas votre niveau. Dans le jeu, vous avez également des cartes bonbons qui sont euh, qui ont la possibilité, en fait, qui vous offrent la possibilité de remplir n'importe quel objectif de couleur. Donc ça, euh, c'est plutôt pratique. Louf, le problème, c'est que j'ai pas de violet j'ai que ça. Ah, alors ça, c'est extraordinaire c'est une carte magique qui te dit « Correspond toujours parfaitement à la couleur de la créature nourrie ». C'est un joker. Je peux le mettre parce que c'est tout ce que j'ai. Eh ben vas-y, si tu veux, tu peux le mettre. Donc, tu la… Non, non, regarde. Tu la tiens au-dessus du téléphone. Ah, d'accord. Et tu montres. Tu vois, là, il y a un QR code. Il faut flasher le QR code avec le, le, le truc là. Mon, plus haut, plus haut. Voilà, hop, ça y est, à manger. Tu peux le poser là. Et puis bah ben moi j'ai un livre de compte. Donc je vais mettre le livre de compte. Ça marche quand même assez bien, je trouve. Le scan est assez, euh, assez bon. Attention. Wow. Alors là, regarde. 96%, 3 étoiles. Yes! Et puis, dans ce même deck, vous allez retrouver des cartes comme celle-ci qui sont des cartes vitamines. Et attention, les cartes vitamines, il ne faut surtout pas les donner aux monstres car il déteste ça. Ces cartes-là, ce sont des cartes que vous allez donner uniquement aux lapins que vous commencerez à découvrir à partir du chapitre 2 qui est le monde de la forêt. Il nous explique. Reconnais-tu la créature Et eh oui, c'est du lapin. Le lapin ne se soucie pas de la couleur de l'objet. Ne se soucie pas de la couleur de l'objet en fait, que tu ça. lui donnes. Il s'en fiche Tout ce qui l'intéresse, ce sont les vitamines adorées. Ne leur donne que des vitamines, peu importe la couleur que tu prendras. Bon, ça, ça va être cool, ça. Ha ha Moi, ah, On a un pense... petit lapin, du coup. Oh, il est trop mignon. Ouais, il est trop <rire> choukis. Et là, on va pouvoir... Du coup, donner nos cartes vitamines qui sont des cartes comme ça. Bon Et sont des cartes avec des petites pièces ah, pas dessus. Ah, de Eh ben, tu lui donnes ce que tu veux. Vas-y, allez, c'est parti. Voilà, tu peux le poser là. Et puis bon, moi, je vais lui donner du citron. Il va être très content comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est 100 Allez, on pioche une carte chacun. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à matcher au maximum au moins une étoile euh, avec un monstre Et bien tout simplement la partie s'arrête, euh, la partie est terminée et vous devez recommencer le chapitre. Ouais, je crois qu'on va avoir une étoile. Ça va pas être top, hein, parce qu'il est plus foncé que les couleurs qu'on a mis. The. Ouais, tu vois. Oh, il n'a pas aimé. Bon, on n'a même pas une étoile avec lui. Oh non, c'est affreux Ce n'est pas tout à fait ça que le monstre voulait ressembler. Et donc, à partir du moment où on ne nourrit pas à la bonne couleur et on ne fait pas au moins une étoile, eh ben on a perdu. Allez, on recommence, on va voir. On recommence Allez il y a des variantes, on peut tomber sur des animaux notamment qui vous écoutent. Là, il y a un monstre avec des grandes oreilles. Et donc, en fait, celui-ci, vous devez le résoudre sans échanger avec vos partenaires. Alors, c'est vrai que quand on joue ensemble, on a tendance comme ça à se dire, « Bon, bah ben, moi, je vais mettre telle couleur, hein, puis toi, tu vas mettre telle couleur. Ok, c'est bon, ça va matcher. » Et bien, avec cette espèce de grand monstre avec des grosses oreilles, dont j'ai malheureusement oublié le nom, vous devez résoudre euh, la situation en silence. Allez, dernier niveau. Ouh Tu as vu ce monstre aux grandes oreilles. Ah ouais. Chut. Encyclopédie dit que c'est Sylvain silencieux. On doit le nourrir dans le silence le plus complet. Plus personne ne parle tant qu'on s'occupe de lui. Tu as entendu Donc il faut plus qu'on parle. Oh, c'est pas mal. Voilà, c'était donc Glouton Mignon, un jeu qui remplit toutes les cases. C'est ludique, c'est facile à appréhender puisque vous allez apprendre en jouant le tutoriel. C'est un peu toujours le cas dans le Lucky Duck Game, dans les Lucky Kids. En fait, les Lucky Kids, il y a toujours une première partie qui vous apprend à jouer. C'est plutôt instinctif, c'est rigolo. Et puis, à mon avis, plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Mais plus on est nombreux, plus c'est tendu. Hein, euh, c'est sûr que à deux joueurs c'est plus ou moins facile de résoudre la bonne couleur à partir du moment où vous êtes quatre, il faut faire attention au mélange parce que vous avez bien compris que c'est le mélange de couleurs qui faisait, faisait la chose j'aime bien les petites variables du monstre silencieux qui, euh, qui doit être résolu sans, sans communiquer euh, je vous cache pas que quand les lapins arrivent euh, ça fait quand même du bien parce qu'on peut nourrir avec, avec les vitamines et que le premier chapitre peut parfois être un peu long parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de s'en servir. Euh, voilà, c'est euh, la promesse est tenue. Euh, le jeu sort aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir euh, un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets et puis des bons tirages parce qu'il n'y a que ça pour nourrir les bons gloutons d'en face. A très bientôt, ciao Ah t'en as pensé quoi J'en ai pensé que... Ne regarde pas le retour caméra, retour, regarde la caméra. En fait, ce jeu est super amusant parce qu'à chaque fois, les monstres ils Et c'est trop drôle. Évidemment, ça rote donc ça rôde, ça pète, c'est rigolo. <rire> bye bye A ah, très bientôt mmh. Bye <rire>